Bonjour Marguerite. Bonjour Christian. Comment allez-vous Oh, comment lundi. Bon, je vais aller voir le patron. Non, non, n'est pas. Il est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Ah, il ne veut pas me voir Non, non, il est de mauvaise humeur. Bon bah, à tout à l'heure, hein, je vais travailler. À plus tard. Oh merde, oh putain Oh là là, c'est brûlant plus C'est le travail à faire. Oh, ça peut attendre. Ah, mon ami. Oh merde Christian euh, Bonjour monsieur. Il faut impérativement que vous veniez dans mon bureau. Je dois vous parler de quelque chose de très important. Il faut que vous dépêchiez. D'accord. Entrez. Asseyez-vous. C'est à quel sujet Mon cher Christian, comment allez-vous ah oh bah écoutez, monsieur, euh, c'est très difficile en ce moment. C'est vrai que votre femme est partie avec un Colombien, vos enfants avec, votre maison a brûlé, votre voiture a coulé, votre chien est mort. Sachez que je compatis avec vous de tout mon cœur. Oh, merci, monsieur. Cependant, ce diagramme représente notre activité économique au sein de l'entreprise, la vente de chaussons, je le rappelle. En rouge, c'est ce que nous devions faire. En bleu, c'est ce que vous nous faites faire depuis votre arrivée. Et cela me déplaît au plus haut point. Nous sommes en train de chuter économiquement. Ah merde L'entreprise est au plus mal, les prix baissent, les actions chutent et la concurrence nous rattrape. Entendu Et en parlant de concurrence, j'ai appris que vous êtes allé sur d'autres sites pour voir les chaussons. Ah non c'est pas moi, je vous jure, ça doit être un problème à informatique. Je sais que la vie n'a pas été tendre avec vous Christian. Mais ici, on reste fidèle à l'entreprise. prix. C'est pour cette raison, et pour des raisons économiques, que je décide de vous. Monsieur Sochaux je suis en colère, quelqu'un a écrasé et déchiqueté mes belles fleurs. Si je le trouve, il passera un sac d'heure. Oh, elle m'emmerde celle-là. Peut-être que je devrais la virer. Bref, cher Christian, je vais de vous licencier. Quoi Mais j'ai tout perdu. Ne soyez pas triste, mon cher Christian. C'est là une opportunité de refaire votre vie. Je sais que la vie est dure, Christian, mais lorsqu'on est tout au fond, on ne peut que remonter. Je vais vous raccompagner. Oh. Oui, mais c'est dur. Oh. Ah. Monsieur Souchot Monsieur Souchot <rire> Monsieur Souchot Réveillez-vous Réveillez-vous Oh là là putain il est mort Il est mort Faut que je me débarrasse du corps Faut que je me débarrasse du corps Oh là là Oh non J'ai un cadavre sous le dos maintenant Faut que je cherche le corps Vite Monsieur Socio, je ne suis pas Oh Marguerite Je vais tout vous expliquer Qu'est-ce qui s'est passé Je vais appeler la police Non non non Attendez C'est pas de moi C'est pas de ma faute ah il ne veut pas me voir Non, non, il est de mauvaise humeur. C'est le travail à faire. Imperativement que vous veniez dans mon bureau. Je dois vous parler de quelque chose de très important. J'ai décidé de vous licencier. Et si on restez fidèle à l'entreprise, fidèle à l'entreprise C'est dur. Oh. Ah. Monsieur Souchot oh. Monsieur Souchot Réveillez-vous Réveillez-vous Oh là là, putain, il est mort. Il est mort je lui ai la police Non non non, attendez C'est pas de moi, c'est pas de ma faute